Très bien. Alors, pour quelle problématique le, le massage FUNA est-il indiqué, recommandé, Claire Le Sage Alors, ça va être euh, ben, les, maladies, les maladies traumatiques, par exemple. Bonjour et bienvenue sur ZZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien c'est officiel aujourd'hui dans l'interview thérapeute j'ai le plaisir d'accueillir Claire Le Sage Claire qui est installée à Balma dans le 31 la Haute-Garonne pas loin de Toulouse elle est euh, diplômée des cinq branches en médecine chinoise c'est-à-dire qu'elle maîtrise l'acupuncture elle maîtrise le qigong elle maîtrise la diététique la pharmacopée et surtout le massage tuna bonjour Claire Le Sage bonjour Claire, que signifie Twina Alors Twina, c'est donc une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. C'est divisé en deux mots. Il y a le mot Tui qui signifie pousser et le mot Na qui signifie saisir. Donc c'est un, un massage thérapeutique finalement et qui, qui est un des piliers de, de, de cette médecine traditionnelle chinoise. Donc ce, ça associe plusieurs techniques manuelles. Euh, voilà, afin de, de tonifier et de disperser les énergies pour stimuler le corps, l'esprit et effectuer un rééquilibrage global. Alors, quels sont les grands principes, les grands techniques du massage Tuna alors, ce sont les mêmes que les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que si l'énergie est suffisante, le sang va bien circuler, le corps va fonctionner de manière harmonieuse. Par contre, s'il manque de l'énergie ou s'il y a un blocage d'énergie, le corps ne va, va moins bien fonctionner et cela va créer des déséquilibres. Et donc, l'objectif du massage Twina, c'est de, de rééquilibrer le corps et l'esprit. Avec vos mains. Avec les mains. D'accord. Alors les techniques, les techniques du massage clair-massage Alors il y a vraiment plein de techniques. Euh, là, ben, je vais vous en détailler quelques-unes. Par exemple, on a le twifa qui est le pousser, euh, pousser glisser. Euh, donc en fait, ça va activer. C'est vraiment un peu comme un lissage. Ça va activer. Euh, la, la circulation du sang et, euh, et lever, euh, lever les blocages. On a aussi euh, le mofa. Alors le mofa, ça va être euh, en rotation, en pression et en déplacement sur tout le corps. Donc là, c'est vrai que si on a des douleurs ou si on a des, euh, des tensions, on va vraiment euh, facilement les disperser avec cette technique. Euh, ensuite, on a une technique qui se rapproche du, du shiatsu japonais, qui est euh, anfa. ANFA, c'est une pression avec les, les pouces, généralement, sur des points d'acupuncture. Donc là, c'est vraiment de l'acupression pour euh, cibler certains points d'acupuncture particuliers. Et enfin, une dernière qui, qui est assez rigolote et, et très connue, ça va être Koufa. Koufa, c'est frapper. Donc, ça va être frapper comme ceci, donc soit la main ouverte, le poing fermé, et donc euh, on va activer la circulation du, du sang et, euh, et tonifier en fait la zone euh, frappée du coup. Et ça ne fait ouais, pas frapper. mal. Hein vous frappez, vous frappez avec modération. Non. Bien sûr, avec modération, puis selon le, le bilan énergétique de la personne, on va, on va adapter les, les différentes techniques, en fait. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont de faible constitution, et du coup, on ne va pas du tout utiliser cette technique-là. Donc, euh, voilà, tout est adapté. Et puis là, je vous en ai cité quelques-unes, mais il y en a vraiment euh, énormément. Il y en a plusieurs. Très bien. Alors, pour quelles problématique le, le massage FUNA est-il indiqué, recommandé, Claire Le Sage alors, ça va être euh, bah, les, maladies, les maladies traumatiques, par exemple, une, une entorse. Donc, euh, une fois les, les 48 premières heures passées, on peut commencer à masser pour, euh, pour faire passer le, le traumatisme. Mais après, en fait, le massage Tuna, il va vraiment être utilisé pour euh, rééquilibrer euh, et entretenir la santé, rééquilibrer le corps et l'esprit, euh, par exemple, au changement de saison euh, pour euh, pour vraiment s'adapter voilà, aux nouveaux éléments, à son nouvel environnement. Ça peut être aussi, suite à un déménagement, par exemple, qui va créer un déséquilibre chez nous. Et voilà, on souhaite se rééquilibrer. Et ensuite, il est très recommandé pour les enfants et les, et les bébés. On va en parler, mais Claire, une, une séance suffit-elle Il en faut plusieurs. Comment ça se passe alors, si, si pour un rééquilibrage à un moment donné, parce qu'on a eu une situation stressante, une, une séance peut vraiment euh, voilà, rééquilibrer sur le moment. Après, c'est bien... Euh, de, de, de, le, de faire un massage Twina à chaque changement de saison par exemple, euh, du, du, du, on va dire de l'hiver au printemps pour préparer à, à cette nouvelle saison et pour éliminer les toxines accumulées de l'ancienne saison en la médecine chinoise on, les changements de saison sont très importants donc c'est intéressant de faire un rééquilibrage à ce moment-là donc ça, fait, ça veut dire 3-4 fois par an D'accord, et combien de temps dure une séance alors, une séance, elle va durer une heure. Alors, le massage ne va pas durer une heure puisqu'elle comprend un bilan énergétique euh, afin de savoir quelle technique euh, utiliser. Euh, donc, le bilan énergétique, ça va être l'observation euh, de la langue, l'observation, euh, la prise de poux chinois. Euh, voilà, plusieurs questions sur euh, votre fonctionnement, vos déséquilibres, qu est-ce est que vous avez des douleurs, par exemple. Donc, on a toute cette phase euh, qui va créer le, le bilan énergétique et Ensuite, avec ce bilan énergétique, les techniques vont être adaptées. Du coup, le massage va être mis en place à peu près, on va dire, 40 minutes, une demi-heure. En, en tout, ça va durer une heure, mais voilà, on a deux phases, deux grosses phases de séance. Vous avez parlé de poux chinois. Oui. Donc, en fait. Oui. Alors oui, c'est vraiment particulier à la médecine traditionnelle chinoise. Euh, il y a, ça va être une prise de pouls qui va ressembler à ce qu'on connaît, au poignet. Mais en fait, il y a plusieurs loges. Et donc, il va y avoir dans chaque loge, il va y avoir le, un organe. Par exemple, le cœur, le poumon, le foie, rate, les reins. Et donc, on va euh, palper euh, l'énergie de cet organe dans le pouls au niveau du poignet. Voilà. Et vous arrivez ainsi à détecter un organe qui fonctionne moins bien, qui a besoin d'être équilibré analytiquement. Oui. Oui, alors l'énergie de cet organe-là. Et en fait, parce qu'un organe peut bien fonctionner physiologiquement, mais une émotion qui est associée à cet organe va créer un déséquilibre. Donc en fait, c'est vraiment l'énergie de cet organe. Parce qu'en médecine chinoise, chaque organe est associé à une saison, à une émotion, euh, voilà, à... à par exemple, au vent, au soleil, etc. Donc, chaque organe peut avoir des déséquilibres, mais pas forcément sur son fonctionnement physiologique. Alors, y a-t-il des, des contre-indications au massage fluida alors oui, il y en a, euh, par exemple, euh, pour les femmes enceintes, on va éviter bon, bien évidemment l'abdomen, mais les lombaires, et aussi en période de menstruation. Euh, évidemment, sur euh, des personnes qui euh, ont des, des très très grosses pathologies, euh, comme des, des tumeurs euh, ou des problèmes cardiaques importants, puisque ça va activer la circulation, donc ce n'est pas très recommandé. Euh, on va aussi euh, faire attention si le massage provoque une douleur, euh, et, et que la douleur est augmentée après le massage, ben, du coup, ce n'est pas, pas optimum. Quoi. Il, vaut mieux, il vaut mieux choisir une autre technique. Et après, il faut faire attention aussi aux états fébriles ou aux personnes de faible constitution pour vraiment adapter les techniques et, euh, et euh, voilà, être un peu plus euh, à l'écoute de ces personnes-là. Ça, vous le voyez, euh, comme, enfin je vais vous en parler au téléphone avant de recevoir la personne, ou vous attendez de l'avoir... Euh devant vous pour, pour justement faire le tour de ces choses-là. Alors, c'est le bilan énergétique qui va me permettre de, de le voir, c'est-à-dire la prise de pouls. je vais savoir déjà la prise de pouls si la personne, elle est en vie d'énergie ou elle a en excès d'énergie, par exemple, mais aussi l'observation et aussi la palpation au départ, c'est-à-dire que même si la personne souhaite vraiment un massage Twina, on va commencer, je vais commencer à palper et peut-être que ça ne va pas être adapté, qu'il va falloir choisir d'autres techniques de la médecine traditionnelle chinoise que je propose aussi. D'accord. Alors, qui vient vous voir, Claire qui sont, qui sont vos consultants Alors, ce sont des hommes et des femmes qui souhaitent entretenir leur santé, qui ont envie de se rééquilibrer, mais c'est aussi beaucoup d'enfants et de bébés ou d'adolescents aussi. Voilà, c'est un public que j'ai assez souvent. Donc, vous partez du petit bébé de quelques semaines, quelques mois jusqu'au senior, oui, en moi. fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, ah, oui. D'accord, donc tout le monde peut, euh, peut venir vous consulter pour un, match, un massage tuinant. Mais alors, avec les enfants, avec les bébés, comment, comment cela fonctionne Comment procédez-vous, Claire alors finalement, ça va être à peu près euh, le même fonctionnement puisque je vais démarrer par le bilan énergétique. Toujours pareil, observation, questionnement, souvent c'est les parents qui répondent, mais les enfants peuvent, bon, pas les bébés, mais les enfants peuvent répondre à certaines questions. Et, euh, et même des fois, les parents sont étonnés des réponses euh, euh, que les enfants apportent. Euh, la prise de pouls, bien sûr, et, euh, et aussi la palpation. Et ensuite, euh, les gestes vont vraiment être adaptés. Voilà, c'est un petit bébé, bon, on ne va pas apprendre des techniques qui, qui appuient fortement. Bon, c'est vraiment adapté au, au déséquilibre et adapté à la taille, l'âge de l'enfant. Et, euh, et ensuite pendant le massage, alors généralement j'utilise pour les enfants et les bébés de l'huile parce que le toucher est beaucoup plus doux. Voilà, on a, on a quand même nos mains d'adultes sont un peu plus rappeuses hein, que la peau d'un bébé. Donc l'huile c'est quand même un toucher plus, euh, plus agréable pour eux. Et, euh, et je vais aussi expliquer, même si c'est un bébé, ce que je fais et ce que je suis en train de travailler. Euh, ce que je ne fais pas forcément pour les adultes parce qu'ils ont besoin eux de lâcher prise de fermer les yeux et d'être enveloppés mais les enfants ils ont besoin de comprendre et, euh, et du coup en expliquant comme ça ils, ils vont se relâcher et les parents vont aussi comprendre parce que comme les parents euh, observent et regardent ils vont aussi comprendre ce qu'on fait et je peux aussi montrer pendant la séance aux parents des endroits à faire en acupression pour continuer la séance à la maison D'accord, vous proposez des ateliers alors oui, je propose des ateliers, par exemple « Apprendre à masser son bébé » par le Twina, euh, mais il y en a plein d'autres. En fait, c'est des ateliers un peu à la demande, découverte de la médecine chinoise, avec un peu de qigong, euh, des automassages, des points d'acupression, à se faire soi-même quand on est stressé. Euh, et puis, ça peut être plus spécifique, comme j'ai fait un atelier sur la grossesse et le postpartum. Euh, voilà, donc c'est assez, euh, assez diversifié. Il y a aussi euh, la euh, booster son immunité, par exemple, que je fais comme atelier. Et tout ça, ça se passe à Balma. Voilà, donc, à mon cabinet. À votre au cabinet. cabinet de voilà. Balma. Alors, vous avez une autre spécialité, une autre discipline, une autre technique que vous maîtrisez, euh, Claire. C'est le shiatsu animalier. Et oui, alors c'est vrai qu'on ne connaît pas trop, c'est particulier, mais finalement, comme on vient de parler du massage Twina, en fait c'est du massage Twina adapté sur les animaux, donc ça va être vraiment les mêmes techniques et le, la science va se dérouler finalement de la même manière. Par contre, je vais aller au domicile de l'animal, je me déplace au domicile parce qu'en fait l'animal va être euh, plus à l'aise dans son environnement et, et c'est important. Voilà, c'est important, par exemple, pour, pour un chien, euh, de le voir euh, dans son environnement, de voir comment il m'accueille quand je rentre dans la maison, s'il est... Euh euh, voilà et ça, ça va me permettre de voir ces déséquilibres en fait parce que souvent on m'appeler, on va me dire bon il est un peu agressif je ne sais pas trop comment faire avec un chien par exemple et c'est vrai que quand je vais arriver je vais voir moi finalement avec euh, avec mon observation mes yeux mon expérience euh, ce que euh, essaie de me dire son propriétaire et donc je vais je vais le voir dans son environnement c'est très important et ensuite je vais aussi alors L'époux, chez un chien, c'est particulier, mais on va faire de la palpation. Je vais poser beaucoup de questions à son propriétaire. Euh, je vais euh, voilà, aussi le palper un petit peu partout pour voir euh, s'il si, euh, y a des zones de douleur, des zones désagréables qu'il n'a pas envie qu'on lui touche. Et ensuite, je vais choisir, en fonction de ces déséquilibres euh, vus ou, euh, ou, ou décelés, euh, je vais choisir trois méridiens d'acupuncture à faire en pression avec les doigts. Hein, comme on a dit tout à l'heure, donc euh, vraiment, c'est les pressions le long des méridiens. Je peux faire aussi des points d'acupression, euh, voilà, des étirements selon ce que l'animal a besoin. Donc, je vais faire, là, on a parlé des chiens, mais je fais aussi euh, du shiatsu euh, animalier sur euh, des grands animaux, comme les chevaux, tous les équidés, des animaux de ferme, comme des vaches, par exemple. Mais ça peut être aussi des animaux de compagnie, des chats, des lapins, voilà. Parfait. Voilà pour retrouver ou contacter Claire Le Sage. Ça s'affiche maintenant à l'écran, mais également dans la description de cette vidéo. Et comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. On adore ça et pour ne rien manquer des prochaines interviews de thérapeutes, abonnez-vous. Claire Le Sage, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.